Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Rouchet. Aujourd'hui, 32ème journal de cas. Alors, je suis un peu fatigué, mais ça ne devrait pas trop se voir. Déjà parce que j'ai eu la bonne idée de passer ces vidéos en noir et blanc dès le départ. Or, le noir et blanc a une bonne manière de camoufler l'état de sa fatigue. Et aussi parce que j'arrive, je pense, à la moitié des planches. Petite moitié, ouais, il me reste peut-être une quarantaine à faire et euh, ben je remarque euh, que c'est possible même si je dors euh, très peu et par ailleurs peu dormir m'empêche euh, pas de faire des, des rêves euh, glorieux donc et euh, eh bien euh, ce rythme est un rythme euh, qui me convient même si euh, je ferai pas ça toute l'année non plus je pense et puis euh, j'ai voulu m'imposer euh, ce rythme comme un défi, mais je crois qu'il y a quand même des, euh, des intérêts positifs à passer du temps sur euh, ce qu'on fait et ne pas euh, être euh, comme je suis dans un sentiment euh, d'urgence. Euh, il faut parfois euh, prendre le temps. Mais par ailleurs, euh, euh, on voit l'urgence dans mes dessins et euh, la rapidité confine un cachet particulier à ces illustrations, je dirais. Donc, il y a aussi du, du positif à aller vite. Et quitte à, par ailleurs, revenir ensuite sur les, sur les illustrations, en refaire euh, plus tard. Je pense que je ferai ça. Bon alors, euh, introduction beaucoup trop longue. Je vous montre euh, la page du jour. Alors, euh, on voit la fille euh, allongée euh, sur un canapé. Euh, le canapé est une sorte d'objet totémique de ce livre Puisque c'est un livre d'amour C'est un livre qui parle de la guerre Un livre qui parle d'art De dépression Et c'est un livre aussi qui parle de canapé Le canapé a une place euh, extrêmement importante dans ce livre euh, Une place euh, symbolique et donc, euh, le canapé, on l'a déjà vu d'ailleurs, et on le reverra encore. Bien. Je montre un peu plus grand, peut-être, même si euh, ça, ça va devenir flou, je pense. Bon, voilà. Je vous dis euh, à demain.